Bonjour les amis, alors un grand bravo à la France qui a battu hier euh, la Belgique en demi-finale. Je suis un peu déçu, j'aurais préféré que ce soit la Belgique mais respect c'est la France qui a gagné. J'espère qu'ils gagneront en finale donc euh, je serai supporter de la France en finale euh, donc euh, c'est normal ils ont très bien joué, ils ont une belle équipe et ils ont battu la Belgique à la loyale. Donc un grand bravo et Jouer c'est risquer de perdre bien sûr donc euh, on a joué, on a perdu et eh bien ce n'est pas, pas très grave. Euh, C'était deux, deux belles équipes donc on en a bien profité pendant cette Coupe du Monde. Alors euh, quel est le rapport entre la Coupe du Monde, le football et le trading Eh bien que d'une certaine manière euh, faire du trading c'est aussi jouer un petit peu quand même mais on peut gagner de l'argent mais euh, bien sûr on risque de perdre mais on peut gagner aussi il faut mettre toutes ses forces de notre côté et c'est pour ça que si vous avez une bonne méthode de trading eh bien vous mettez toutes les forces de votre côté pour gagner parce que lorsque vous ouvrez un trade au départ vous avez 50% que le trade soit gagnant et 50% que le trade soit perdant donc comment faire pour avoir plus de chances de gagner que de perdre Eh bien il vous faut une bonne méthode pour ça. Et il y a des indicateurs qui vous permettent bien sûr d'avoir une probabilité de réussite supérieure à 50%. Prenez par exemple l'indicateur Ekenashi, c'est un indicateur avec lequel vous avez 75% de chance que la bougie suivante soit de la même couleur que la précédente. C'est quand même important, hein, 75%. Et ainsi vous combinez différents indicateurs, moi j'utilise également le RSI et le stochastique et en connaissant bien le fonctionnement de ces indicateurs vous augmentez votre probabilité de chance jusqu'à avoir une probabilité dans certaines configurations qui est de je vais dire, 99% de chance que le marché va vraiment aller dans le sens que vous, euh, que vous avez prévu. Donc c'est ça qui est formidable en, en trading, on peut dire que c'est une manière de jouer mais vous mettez quand même des atouts de votre côté lorsque vous avez euh, une bonne méthode. Donc ne vous fiez pas à votre instinct, à votre intuition pour jouer en trading, ça ne marche pas, par contre vous avez des, des magnifiques indicateurs qui vous permettent donc euh, d'avoir des grosses probabilités de gains si vous respectez une méthode, une manière de, de trader et les indicateurs. Moi j'ai fait une sélection de 5 indicateurs donc, que vous trouvez dans ma formation, j'explique chaque indicateur et la combinaison de ces indicateurs lorsque vous ouvrez un trade au meilleur moment et eh bien vous donne une très très grande probabilité de gain qui vous permet de faire donc en scalping des résultats de l'ordre de 90 à 100% de trades gagnants sur une journée et ça euh, jour après jour. Euh, si vous choisissez bien la bonne configuration, que vous ne vous précipitez pas, que vous ne voulez pas absolument trader à n'importe quel moment, non, si vous attendez la bonne configuration et eh bien c'est formidable. Et en cette période de vacances nous avons donc euh, des marchés qui sont un petit peu plus lents sur les indices par contre l'euro dollar ça fonctionne toujours bien en période juillet-août, pourquoi Parce qu'il y a des volumes de transactions tellement importants que vacances ou pas, juillet-août ou pas eh bien il est possible de trader. Alors peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous serez bientôt en vacances, pourquoi pas vous mettre à apprendre une bonne méthode. Vous pouvez donc commander ma méthode de trading euh, donc qui est, qui est accessible, vous pouvez donc la commander à partir de votre smartphone ou euh, de votre PC. Vous avez un lien ici au-dessus vers euh, mes formations et euh, vous avez également euh, des liens en dessous de la vidéo et donc vous pouvez suivre la, la formation si vous êtes en vacances sur votre smartphone parce que ce sont des vidéos donc vous pouvez les, les suivre sur, la, sur votre smartphone. Et vous pouvez même trader après sur votre smartphone. Donc il y a des applications qui vous permettent de trader directement sur votre smartphone. Donc je vous conseille quand vous avez la possibilité d'être sur un ordinateur c'est un petit peu plus souple mais c'est également possible. Moi je passe régulièrement des trades lorsque je suis à gauche à droite que j'ai un peu de temps libre que je dois patienter, bien, je regarde les marchés et quand on connaît bien des indicateurs il y a des configurations, les indicateurs donc, de cette formation il y a des configurations, vous savez que ça va marcher, que le marché il va partir dans, dans le bon sens. Vous ne prenez pas des très grosses positions pour ne pas prendre des gros risques, mais c'est évident que vous pouvez gagner dans, dans certaines configurations, et c'est là qu'il faut en profiter et c'est là qu'on prend tout le plaisir donc de trader. Donc et euh, eh bien euh, voilà donc euh, juillet-août euh, c'est une bonne occasion de se mettre au trading si vous êtes tenté par, euh, par cela. Alors qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui Eh bien euh, on peut aller voir euh, ce qui se passe sur, les, sur le calendrier économique. Donc euh, aujourd'hui euh, mercredi 11, ju 11 juillet euh, moi je m'intéresse surtout aux marchés européens et euh, et donc euh, américain donc à 9h il y avait une forte une news forte vous voyez ici en rouge et donc euh, qu'est-ce qu'on a sinon plus tard non ici c'est la, la livre sterling donc euh, il n'y a pas de très forte euh, news aujourd'hui à part celle de 9h mais celle de 9h elle n'a pas eu un très gros impact donc ça n'a pas fait grand-chose. voyez ici sur l'euro dollar, marché assez stagnant aujourd'hui. Alors je vais vous, vous expliquer quelque chose, donc vous voyez lorsque vous avez des marchés où il y a des mèches très importantes aux extrémités et bien très souvent c'est un signe de retournement. Donc vous voyez on l'a eu ici au-dessus, on le voit bien ici en dessous également. Et euh, Vous pouvez ainsi mesurer également euh, le, le range moyen que fait un marché. Donc si vous voyez ici hier le marché a commencé par monter puis il est redescendu et par rapport au, au début de, de la journée donc vous voyez il a fait ici, il est même descendu ici à peu près jusqu'à 60% 60 points, si on prend les deux extrémités ben il a fait à peu près 65 je pense et même 70 ici et puis il se retourne. Donc très souvent vous allez avoir ce type de configuration c'est-à-dire que le marché part dans un sens et puis il refait quasiment la totalité du mouvement dans l'autre sens. Donc c'est quelque chose d'important auquel vous pouvez vous vous fiez surtout lorsque vous voyez donc une grosse mèche ici qui indique quoi ben, Qui indique que les acheteurs se sont mis à acheter ici donc par rapport aux vendeurs donc il y a une forte réaction des, des acheteurs par rapport aux, aux vendeurs donc ça veut dire qu'il y avait un gros potentiel lorsque vous avez une mèche comme ceci donc le marché est descendu et puis il y a une réaction. Donc Faites bien attention aux mèches vous voyez à différents endroits donc vous avez des mèches importantes qui peuvent vous donner des signes de retournement donc c'est un, un signe très intéressant. Donc euh, analysez bien les marchés, regardez bien sûr vous voyez ici euh, l'indicateur Ishimoku qui nous donne ici une probable indication de baisse du marché donc là on est en H1 donc vous voyez ici chaque bougie correspond à une heure donc on aura probablement une baisse du marché mais bon il faut voir également la, la configuration des autres indicateurs et puis surtout lorsque vous allez sur des unités de temps plus petites ce qui nous intéresse puisque moi c'est essentiellement le scalping qui m'intéresse. Donc vous voyez le mouvement d'hier donc marché qui est descendu puis grosse mèche et il remonte ici on est en 15 minutes. Là aujourd'hui ce matin on est plus ou moins en orange vous voyez mais là il indique quand même un probable retournement de marché, c'est-à-dire le marché qui pourrait redescendre. Vous avez mon indicateur SDI ici également qui est rouge jusqu'au H1 mais tout peut se passer hein, sur un marché, sur une journée comme celle-là donc il faut bien être attentif et savoir prendre les bonnes opportunités avec ces indicateurs-ci. Moi j'adore l'indicateur stochastique pour prendre des hauts et des bas donc, euh, et prendre quelques pips. Donc, il y a toujours de quoi faire quasiment à, à tous les moments du marché. Donc, n'essayez pas de prendre des longs trades. Vous aurez une probabilité de réussite bien supérieure si vous coupez rapidement vos gains et que vous vous positionnez au point extrême, par exemple, du stochastique. Donc, tout ça, je l'explique dans ma formation, mais ça vous permet de cumuler des gains et d'éviter d'avoir des gains puis perdre tous vos gains quelques secondes ou quelques minutes après et devoir attendre de nouveau. Non, contentez-vous, moi je conseille entre 2 pips et 10 pips et vous accumulez ainsi si vous faites 95% de trades gagnants et eh bien vous aurez des, des journées gagnantes avec certitude. Donc c'est comme ça que j'enseigne ma méthode aux étudiants et vous avez d'autres traders qui ont découvert également que le scalping était la meilleure méthode. donc est, si vous voulez vraiment gagner sur les marchés, pour le moment je n'ai trouvé aucune méthode supérieure à celle-là. Donc euh, vous avez l'euro dollar que moi j'aime beaucoup puis vous avez euh, d'autres marchés, bon le DAX, les indices normalement ils bougent un peu moins pendant les vacances mais vous voyez quand même qu'on a ici on est en 15 minutes, on a quand même des mouvements euh, assez intéressants. Vous voyez ce matin donc ce qu'a fait le marché, monter, redescendre et c'est quand même euh, des mouvements euh, pas mal. Hein. Donc voyez tout ce qu'on a et ces indicateurs qui vous donnent quand même, voyez ici comme le marché est monté mais on avait ici cet indicateur euh, Ishimoku qui nous montrait donc que le marché avait une bonne probabilité de descendre. Donc c'est un indicateur qui quelque part euh, nous indique un peu ce que va faire l'avenir. Donc j'ai une formation Ishimoku qui rentre dans les détails pour trouver les, les bons points d'entrée et bien comprendre cet indicateur Ishimoku et c'est un complément excellent à ma formation au scalping. Donc vous pouvez avoir les deux pour 297 euros donc vous avez une remise si vous prenez ces deux formations en même temps et je peux vous dire qu'avec ça si vous, si vous ne réussissez pas et eh bien vous me contactez et je vous aiderai bien sûr à bien comprendre ce qui n'est pas clair pour vous dans ces formations mais je pense qu'avec les vidéos que j'ai réalisées dans ma formation Scalping 1.0, Scalping 2.0 et Shimoku, vous avez tous les outils pour devenir un bon trader et rapidement parce que vous allez peut-être passer une journée ou deux à regarder les vidéos de mes formations et puis vous pourrez vous lancer directement sur un compte démonstration. Donc bien sûr, j'insiste d'abord sur un compte de démonstration, puis un petit compte réel. Quand vous verrez que vous aurez euh, des bons résultats sur votre compte euh, de démo, vous pouvez commencer avec un compte de 500 euros, de 1000 euros. Donc il n'y a pas besoin de d'un compte très élevé, très grand pour commencer, vous pouvez commencer avec des, des micro-lots donc euh, sans prendre beaucoup de risques et après quand vous verrez que, <coughs> que les résultats sont bons et eh bien vous augmentez le capital de votre compte ou vous le laissez fructifier avec vos gains, c'est possible également. Donc euh, vous voyez euh, le DAX ici, vous avez les marchés américains également donc vous pouvez trader euh, sur le Forex euh, c'est 24 heures sur 24 du dimanche soir au euh, au vendredi soir. Puis vous avez les marchés américains également qui sont plus actifs bien sûr au, à l'ouverture des marchés mais qui peuvent être tradés sur les CFD en dehors euh, des heures d'ouverture donc il y, a, il y a de quoi faire euh, vraiment sur, euh, sur tous ces marchés. Donc vous avez le CAC 40 ici. Bon ici sur le Forex le GBPUSD comme vous voyez il a le GBP/USD est beaucoup plus nerveux que l'euro-dollar, c'est un marché intéressant aussi mais je l'aime un petit peu moins parce que parfois il est, il est difficile à appréhender, difficile à, à prévoir alors que, que l'euro-dollar je dirais c'est le diesel du forex, c'est le, le, le lourd là qui ne va pas très rapidement sauf en période de news où là il faut être quand même prudent. Euh, moi, je conseille d'éviter de trader au moment de la news. Donc, vous attendez. Quand vous voyez que vous avez une news, vous arrêtez de trader 30 minutes avant. Donc, vous coupez vos positions, vous ne prenez pas une position 30 minutes avant la news. Et vous attendez 15 minutes après la news pour vous remettre sur le marché. Voilà, j'espère que ces informations vous auront aidé. Donc euh, si vous voulez une bonne formation euh, au scalping avec Ishimoku donc comprendre la bourse et eh bien vous avez mes formations qui sont à votre disposition. Si vous avez aimé cette vidéo eh bien, et bien likez-la partagez et partagez-la et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Donc euh, je vous souhaite bonnes vacances si c'est le cas et euh, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt. Au revoir.